Hey Youtube Tu veux voir une game de ouf avec le dernier shotgun de Vanguard On tue un autre streamer dans la partie, il va hurler, à la fin on va s'embrouiller, je te laisse regarder, des bisous. Je sais ce que ça veut dire les gars, pas, pas besoin de me le dire, ça, ça veut dire longue vie en arabe. J'ai une arme, où je ne peux pas prendre, on dirait un sniper. Il vise plutôt vite hein. Je sais pas ce que vous en pensez de mon snipe. Ouais, Rachid, euh, tu vas croire que je m'acharne contre toi, mais j'ai rien contre toi, mon pote. ennemi Ouais, mais... Désolé Rachid encore une fois. Ah Ta mère. Je pense qu'ils sont deux ou trois à voilà, vouloir me tuer les gars. Sauf qu'ils tombent les uns sur les autres. On y va les autres. glissade est nickel chat. Hein. Y'a pas. Y a rien à redire là-dessus. C'est. C'est de là. J'ai fait ça juste pour l'obliger à sauter. que je puisse être tranquille à prendre mon truc. Il est tellement con qu'il a sauté du côté où j'ai foutu la frappe. Bordel. C'est une vraie anguille. Personne n'arrive à te down. Je suis un enfer comme joueur à tuer. Yep. Je me débrouille bien, de chat. Hein. Le gaz avance. Nouvelle Juanito Vraiment Toi, mon ami Faut que je retire la Yambot. Que la... C'est vraiment tellement rapide. Voilà. Ça c'est de la folie ce que t'as fait mon ami. Quoi oh. Quelqu'un t'a tué Déjà Entrepreneur Geek T'es nul Ah bah c'est chaud <rire> Le fils <piste> de pute Putain <rire> j'étais trop bien dans ma game J'étais bien dans ma game <rire> Regardez le là <rire> On s'est pas croisé de la game gros Damn <rire> Il a dit t'es nul. Mais gros, j'étais en train de sauter Honnêtement, c'est une réussite, euh, la game avec cette arme. Regardez les gars, il va se relever derrière le mur dans 3, 2, 1... Un pompe de balle, il faut peut-être qu'il recherche son car. Il entend, il campe aux pompes. Il campe aux pompes, regardez-moi ce noobie. <rire> Il s'amuse Il se boit une petite bière Il fait des doigts à cet enculé. Oh oh oh oh la manière de nous faire éveiller la larme et la visée de sang Radek qui me tue les gars Putain dommage, dommage Dommage dommage J'ai j'ai voulu troll à la mort avec le truc et il s'est foutu à l'étage intermédiaire. Putain, le chacal. Pourtant, mon move était bon. Hein. Dommage. 24 kills, les gars. 24 kills, quand même. Le karma. Eh, hey, vous étiez tous nuls dans la game. Vous étiez tous à nul. Sam, t'étais nul. Entrepreneur Geek, t'étais une grosse merde. Nick ta mère, Entrepreneur Geek. Grosse merde, fils de pute. I love you Sam, I love you man I love you too bro I love you so much Love you man I, you I, I, I, I trash talk Anto Bernardik another streamer man fuck this guy you're making yeah yeah yeah fuck this guy. you 18 kills pour EG c'est ça la différence moi je joue avec une arme que je viens de monter là à l'instant je fais 25 kills et EG en meta tryhard, il en a 18 La différence entre l'obstination et le talent pur voilà pour je suis le meilleur, tiens.